Salut Aujourd'hui, je te montre comment je fabrique. Comment je fabrique, quoi Des bah, griffoirs Et voilà, j'ai mon stock d'Opinel. J'en ai pas. Et puis, dans le lot, une fois qu'ils sont faits... Tac Comme ça. Voilà, ici, droitier. Et là, bah, j'en ai une petite série d'une vingtaine à faire, donc ça va être l'occasion de montrer ça un peu en détail cette fois-ci. Parce que je vous en ai parlé vite fait à la fois, l'affûtage d'outils, il faut que ça coupe les gens. Et bien là, aujourd'hui, c'est spécial greffoir. Je vous rappelle, les greffoirs, j'en fais pour vous à partir d'une marque très connue en France, Opinel. Donc voilà, on est à fond pour le Made in France. Opinel, très bon couteau, pas cher. Voilà, et c'est parfait pour faire des greffoirs pour débuter, mais également même pour en faire de manière pérenne. Hein. Euh, alors on est nombreux ici, en Bretagne, nous à utiliser ces opinel là pour greffer tous nos arbres au printemps. Donc euh, ça marche les gens. Hein. Donc si vous voulez greffer, c'est une valeur sûre. Et donc bah, moi je vous en propose sur le site, vous pouvez m'en commander inox carbone, taille 7 pour les petites mains, taille 8 pour les mains normales. Et puis gaucher et droitier bien sûr. Alors euh, c'est parti, je vous montre comment je fais ça. Pour fabriquer un greffoir, il te faut un certain nombre de choses évidemment. Euh, alors moi, j'ai un petit peu quelque chose qui va permettre moi de me faire mon angle de coupe. Euh, voilà, c'est un petit peu le, le luxe entre guillemets pour, pour affûter les outils. Je me suis équipé avec ce qu'on appelle la TORNEC, ici le modèle T8. Donc ça, ça marche super bien, évidemment, pour faire n'importe quel couteau, n'importe quelle lame de manière efficace, rapide. Alors évidemment, après avoir votre système. La putage, il va vous falloir le guide qui va avec, Ça, je vais vous le montrer, il va vous falloir la pâte de la pâte qui va avec, il va vous falloir la pierre qui va avec pour changer le grain de la pierre ici, et puis, surtout, bah, il va vous falloir... et puis surtout il va vous falloir un peu de protection, des gants par exemple, c'est bien, il va vous falloir un chiffon pour essuyer la lame de temps en temps, euh, un bac rempli d'eau parce que c'est une meule à eau, voilà, donc on va toujours affûter à froid, on ne va jamais abîmer et chauffer surtout, on ne va jamais chauffer la lame. Quand la lame sera faite de l'huile, moi j'aime bien l'huile de camélia, c'est une huile qui est vendue notamment pour voilà, graisser, euh, huiler les outils pour éviter que ça rouille. Voilà, donc ça protège la lame et évidemment, il vous faut un stock d'opinel. Donc moi je prends le modèle classique numéro 8, la taille, ça va être la taille standard pour la plupart d'entre vous. C'est la taille passe-partout, c'est ni trop petit ni trop grand, c'est une bonne prise en main. C'est le modèle classique le plus simple, hein, euh, qui s'appelle le Outdoor, outdoor. Euh, et ça s'appelle ça le Boulot. Alors évidemment, si vous voulez faire un greffoir avec une autre lame que le Pinel, bien sûr vous pouvez le faire. La seule chose à faire un peu attention, c'est que votre lame soit fine quand même. Voilà, plus votre lame ben fine, mieux ce sera. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit une lame fine et souple, il faut qu'elle soit quand même rigide. Alors, un greffoir, ça a quelque chose de particulier, je vous l'ai déjà montré, notamment sur la vidéo sur la greffe à l'anglaise, compliquée. Un greffoir, ça a quelque chose de très spécifique, c'est un seul biseau du côté, sur la lame. Alors. Ça m'étonnerait que j'arrive à vous le montrer. On va essayer de faire un petit reflet. Tatana, vous voyez ce biseau là Voilà, il est que d'un seul côté de la lame. L'autre côté est plat. Et celui-là, c'est un biseau qui est du côté adapté pour un droitier. Voilà, plat, biseau. Je suis droitier, tac, ça c'est bon. Si je veux en faire un gaucher, il va falloir que je fasse un biseau de l'autre côté. Ça, c'est déjà la première chose puisque. Euh, on ne trouve pas forcément des greffoirs de gaucher dans tous les modèles. Je pars d'un modèle qui a deux biseaux. Alors on ne les voit pas vraiment parce que c'est de petits biseaux que font Pinel, qui marchent très très bien. Voilà. Donc moi je vais d'abord, première chose à faire, tirer ce biseau-là. Donc c'est-à-dire réaplatir la lame. Voilà. Et deuxième chose, je vais, pour éviter que quand on greffe, on vient de se trancher la carotide. Disons que mettre un peu de sang sur la ce c'est pas forcément ce qui réussit le mieux. Donc je vais venir arrondir le bout pour le rendre un petit peu plus sécuritaire. Quand la lame sera faite, je viens y mettre de l'huile. Parce que, comme on dit, il met de l'huile. Mais de l'huile Donc la partie la plus longue, c'est de venir arrondir. Parce que voilà, il faut quand même tirer pas mal de métal là. Et comme je le fais. À froid, enfin, c'est pas, pas en mode bourrin, c'est en mode cool, donc forcément, c'est la partie qui va être un petit peu la plus longue, et celle-ci, je la fais sur la partie plate de ma roue ici, de ma, de ma meule. Voilà. Donc maintenant le rond est fait, voilà, bien régulier, bien joli, bien propre. Je vais juste aplatir le tranchant, le remettre à plat. Et maintenant, je mets mon accessoire pour faire mon gabarit, mon support d'outils. Celui-là, cet outil-là permet de bloquer la lame. Les vidéos Tormec sont détaillées pour ça, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Donc là, en fait, entre ma meule et la lame, j'ai un angle que je vais devoir régler pour avoir, moi, ici, 10 degrés. Ça, c'est mon choix. Donc, je prends mon gabarit, je me mets sur 10 degrés. Et là, je vais régler ici ma hauteur de support d'outil pour avoir mes 10 degrés. Donc là, il faut que je baisse. Et voilà. Tac, c'est réglé. Maintenant, je passe de l'autre côté. Et là, on y va. Ça ne va pas prendre longtemps, mais il faut être concentré. Alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit pour aller un petit peu plus vite, on met avec la pierre là un gros grain, celui qui afflite plus vite. Quand l'angle est bien fait, avec le grain grossier, je vais passer maintenant au grain fin. Donc l'autre côté de ma pierre permet de transformer la pierre en pierre à grain fin et est capable de faire les deux. Et quand c'est bon de ce côté-là, je passe au disque à démorphiler derrière, donc c'est un cuir avec de la pâte abrasive qui va me permettre de tirer le morphile et de finir l'affûtage, fignoler l'affûtage. Donc le démorphilage et le polissage final, c'est ce qui est le plus important sur un couteau, juste après là, évidemment le la création de, du tranchant parce que ben si de toute façon si c'est pas démorphilé en fait un couteau après ça sert à rien quoi donc il faut absolument tirer ce morfil donc il faut souvent prendre plus de temps à démorphiler qu'à affûter en soi ouais. et puis euh, et en même temps pour, voilà avoir un petit polissage du tranchant c'est pas mal également alors je sais pas si vous arriverez à bien voir ça Bon. Alors c'est une ode, donc ça ne brouille pas normalement, mais comme on l'a affûté, il y a des petits endroits où potentiellement il peut y avoir des petites piqûres qui apparaissent de temps en temps, donc du coup on va pas prendre le risque. Un petit coup d'huile sur la lame. Et voilà, un greffoir tout beau, tout propre. Alors, ce greffoir, maintenant, on va partir en gravure, en gravure, puisque, pour ceux qui l'ont demandé, vous avez droit de gravure dessus, donc là, ça va être gravé, celui-là. Hey Donc, la dernière petite étape, avant que ça parte, euh, le petit greffoir, avant que je vous l'envoie chez vous, un petit coup de gravure pour ceux qui, qui veulent une petite gravure. Donc, du coup, ça se passe. Voilà, on se protège les yeux, bien sûr. Et puis... Euh... Ça se passe sur une machine comme ça, là.